Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Ce matin, je lance sans VPN mes games parce qu'on va s'entraîner pour les worlds et j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de, enfin, de niveau dans les parties. Ça change absolument rien, il n'y a toujours pas de niveau. Je te laisse regarder. Like, commente, abonne-toi. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des rosses qui courent absolument dans tous les sens On est sur de la game sans VPN, chat, à sec. À ce qui paraît, il y a des gens qui sont bons. J'ai mis quand même de sérieux doutes. J'ai pas encore pris mon café, je leur laisse une chance aux mecs. Oh mon bro, oh bro. Bien joué, bro, bro. S'il y a une place dans ton équipe, bro. Bro. Bro. Oh bro. Tiens vraiment dans la maison, le mec Batman. Vous voyez la différence entre les lobbies avec ou sans VPN C'est pas tant le niveau qui est différent, c'est... Euh... C'est le fait de jouer sa vie ou pas. Les mecs tragardent leur vie. Et ils prennent que des positions de merde. Mais au final, ils sont nuls, tu vois. ils sont. C'est pas une question de skill. C'est une question d'apprécier le jeu ou pas. Ah <rire> Oh bordel, Batman sans euh, du 23 là. C'est encore le même demeuré. Hein. Jésus officiel. Je viens de tuer Jésus officiel, chat. Je viens de retuer Jésus, chat. En fait, ouais, c'est vraiment une, une histoire de concentration, ces lobbies. Et de tryhard. Bon, ça, ce genre de lobby ça va être bien pour que je m'entraîne avec mon équipe Mais sino sinon ça, ça, ça sert vraiment à rien yeah. Le pire c'est qu'ils avec les mecs hein. C'est ça le plus moche T'imagines que le mec là Il streamaquent autant qu'il peut Ça doit être Batman tu vois Ah <rire> je suis mort Il s'est fait voler le kill Tatanus, tu peux modérer Vu que t'es là quoi la mmh. première fois de ma vie que je me retrouve dans le même lobby que toi. Le que tu as tué, je suis impossible, c'est toi. Puis je suis allé vérifier si c'était bien toi. T'inquiète, la triche, non merci, c'est pas mon truc. Je te crois le Tout-Puissant, t'inquiète. Je joue sans VPN là, donc c'est normal. J'ai entendu tirer les gars par là, et là je vois rien. Est-ce qu'il y a un mec qui joue sa vie à la mort Ou est-ce que les deux sont morts What's the question Je crois qu'il y a un mec juste derrière le cadre. Quoi Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je viens de faire chat J'ai germé. C'est pas ce truc. Oh là là. Oh là là. Juste pour rigoler à la limite C'est vraiment un sniper de merde oh là là Oh je peux pas hein. Ah yes Situation de 1v1 finale les gars Dans un lobby de type tryhard En mode première game de la journée On peut remarquer que Un joueur est en bas On le craque Et on le fait queener chat Vous savez comme c'est Honnête 14 kills Un peu trop simple. A la vôtre chat. A la vôtre. Buvons du sum de Frenchy ce matin. Bah GG. Bien, bien joué. Bien joué. Euh, je te, te maquais pas du tout. Hein. Ouais, ah, je me suis douté. Tu dès que tu m'as repéré par contre Batman t'as voulu me fumer. Bah en fait euh, j'étais en train de looter et je sais pas, t'es venu et du coup je me suis dit je vais essayer de le jouer mais tu m'as donné au lit. <rire> <rire> tu m'as mis une jolie mmh, flèche, mmh. Je, il me sent. et c'est toi la flèche, on est d'accord Non non non, non c'est pas moi C'est pas, pas toi moi. Putain ouais, y'a un mec qui m'a tra... je pensais que c'était toi qui m'a traqué la flèche Bah j'ai joué en tout cas les mmh. mecs Bah Moi j'ai à toi surtout Bah le, le dernier était super nul t'inquiète Bah allez, bisous frérot Ouais Allez bisous Let's go Vous savez comme je suis chat hein. LET'S go